Bonjour à toutes et à toutes, euh, nous allons prier un chapelet euh, inspiré euh, par Jean Saint Jean-Paul II euh, de son encyclique euh, Redemptor Euminis, je crois que c'était sa première encyclique et donc euh, ayant pour thème euh, l'amour de l'église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il donc, euh, nous prions dans ta divine volonté, Seigneur, alors, euh, comme toujours, multiplie euh, nos grâces à l'infini, accorde un déluge de grâces euh, sur toutes les âmes passées, présentes et futures, euh, conformément à ta divine volonté. Et nous te prions tout particulièrement pour la paix euh, en Ukraine, pour la paix en Europe, pour la conversion de Vladimir Poutine, d'Emmanuel Macron et de Joe Biden,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 « Au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. » Donc, chapelet euh, avec, pour thème « L'amour de l'Église ». Avec Jean-Paul II, prions pour l'Église. Il la nomme signe et instrument pour promouvoir l'union la plus intime avec Dieu, ainsi que l'unité de toute l'humanité. Jésus a fondé l'Église pour l'humanité.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 maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Jésus maintient l'Église dans la vérité. La notion de la foi éclairée se réalise pleinement là où l'on cherche à se mettre au service de la mission d'enseigner qui, en l'Église, est confiée aux évêques, unis aux successeurs de pierre.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 Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Jésus, Jésus éveille en chaque homme l'Esprit de Dieu. L'Église n'est pas seule quand elle prie, car en dehors de ses frontières visibles, il y a des personnes qui aspirent aux réalités spirituelles. Je vous salue, notre, notre Père qui est de cieux, que votre nom soit sanctifié.